Le projet que je développe à la Casa Velázquez se penche sur le passé colonial espagnol au Maroc et ses traces dans la société espagnole aujourd'hui. Alors à la fois des traces visibles, des, notamment les monuments, des œuvres d'art dans des musées, mais aussi la toponomie euh, des villes. Et d'autre part, euh, ce serait les traces invisibles donc dans l'imaginaire collectif, notamment cette image que c'est faite ou qu'a forgée euh, la production culturelle espagnole sur cet autre marocain ou marocaine. Euh, la forme que je suis en train de développer, c'est un projet de film, un format assez hybride qui sera produit en suivant une méthodologie collaborative, assez expérimentale. Euh, il sera filmé entre trois villes, donc c'est une triangulation entre Barcelone, Madrid et Tétouan. Ces dernières années, j'ai commencé à développer ce que j'appelle une méthodologie de recherche performative. Je fais collectif mes, mes préoccupations et j'intègre aussi dans le processus d'écriture ou de préparation d'autres perspectives, d'autres voies, d'autres regards sur ces problématiques. Par exemple, ce projet il a été notamment jalonné par une résidence en milieu scolaire pendant un an, une table ronde, actuellement un groupe de lecture autour de l'œuvre de Juan Goyt Solo. Et ce sont, oui, ce sont des, des étapes qui, à la fois, me permettent de prendre de la distance, de me décentrer par rapport au, au, au sujet, à ma recherche, et qui me permettent aussi de rencontrer des nouvelles personnes qui peut-être ensuite participeront au film ou à d'autres étapes. Et c'est, je pense, une certaine une façon aussi de créer une constellation de relations en fait autour d'un sujet. Le film sera développé en collaboration avec des acteurs, actrices, chercheurs, chercheuses et activiste, marocaine et espagnole. Et un, un autre des enjeux du film assez important, c'est le fait de se confronter à toute une iconographie d'origine orientaliste et coloniale. Et pour moi, il y a à la fois là une sorte de nécessité de se confronter avec ce, cet héritage qui continue à alimenter notamment le cinéma en Espagne, le type de rôle qu'on donne aux acteurs marocains et marocaines. Mais d'autres... Donc il s'agira de montrer ces œuvres d'art, ces monuments, tout en évitant de redonner de la visibilité à des formes de représentation euh, déformées, euh, des archétypes, ratios, etc. Donc, il, il s'agira aussi de trouver des stratégies visuelles avec, euh, avec l'équipe euh, technique, de réfléchir comment montrer sans montrer euh, d'une certaine façon. Si l'enjeu du film c'est de redistribuer un peu les, les rôles dans la production d'un film, les positions, et puis euh, évidemment le, le caractère euh, inévitablement hiérarchique de production d'un film. Et, euh, et finalement, le, le film en lui-même sera aussi une sorte de processus de négociation sur qu quelles sont ces dynamiques aussi de pouvoir qui sont liées à la représentation. Et évidemment, ça met en jeu euh, le rôle qu'a eu la représentation euh, dans cette image que, que l'Espagne s'est faite de son voisin marocain. Et donc, euh, au-delà de toutes ces questions historiques et euh, sociales, il y a, y a aussi le, une réflexion sur les propres mécanismes du film, sur ma position par rapport à ce sujet.